Aujourd'hui dans la forêt, maintenant ils sont en train de retrouver le chemin du retour. Ça c'est la forêt de Zengelemotch. Allez, les voici. Qui sont en train de descendre. Ouais, la forêt est là. Les disparus sont en train de revenir. C'est merveilleux, hein? Wow. C'est C'est ce qu'on peut voir chez nous, là? Mais les, les, les, les, les responsables sont des saboteurs. Des des saboteurs. responsables, <rire> ouais, voilà. ah, nous, une forêt qu'on a créée. Artificiellement. Artificiellement. alors que nous, oui. nous avons le naturel. Vraiment. On n'arrive pas à hein? arranger. J'ai vu une forêt là, c'est nous, là-bas. Mm. Quand j'étais encore célibataire, je dis je vais mener Martine dans cette forêt-là. C'est C'est comme si on avait planté. C'est oh. naturel. Tu vois, ah. notre pays, vraiment. Les gens ne font que voler l'argent ah. de l'État au lieu d'organiser, d'arranger les bonnes choses pour que les touristes viennent voir. C'est malheureux pour nous. Hein? <rire> je ne sais pas qui nous a créés, nous les Africains. <rire> C'est le Dieu. <rire> <rire> oui. Il y a Hein? Vous comment c'est fait bah. avec l'autre bah, On est parti, nous sommes qui nous a dit close. On avait que ça longtemps. Ça ne serait même plus close. Non, là-bas, c'est une autre route, papa. Il mmh. faut prendre une autre mmh. route. Mmh. Bah, L'endroit le, là, on était déjà parti. Ça s'arrête. Donc mmh. uh -huh. là, il faut qu'on trouve une autre route. Oh, c'est là, là il faut contourner de là. Il, mm -hmm. comme ça, là il y a un pont. Il y a un partout. Je croyais un pont quelque part est trop mm. wow. Regarde comment passé, est mm. Ah, ici là c'est Maman Rachel était arrivée ici. Maman Rachel n'est ici. Le Maman Rachel n'est pas arrivée ici. Le là on va se mouer ah, Le pont là, c il y a un là. pont là-bas. Donc, on ici. Tu filmes aussi les sols aussi. On arrive Attention, attends. La Donc, on va comprendre. Charles on Il y a une inspiration là L'eau, no, no c'est no, no no merveilleux. L'eau fait de main d'homme. Il fallait qu'on fasse des petites vidéos. chat,